j'étais effectivement à Port-au-Prince. Et le tremblement de terre s'est produit juste 2-3 minutes avant la fin de mon cours. On n'a pas pu réaliser l'importance des dégâts tout de suite. J'ai compris qu'il se passait quelque chose de grave. C'est lorsqu'on a vu les premiers habitants du quartier, parce que derrière l'université, il y a un bidonville et on a vu les premiers blessés. Les étudiants avaient été préparés à l'éventualité d'un tremblement de terre. Et je peux vous dire que ce jour-là, ils ont eu une conduite exemplaire. Les locaux ont été rapidement évacués et justement, mes étudiants ont été parmi les premiers à porter secours à la population autour de l'université qui avait été affectée par le problème de terre. Je suis Jean-Hugan je suis médecin professeur de médecine et je suis pour le ministère de la Santé le coordonnateur que je représente à haïti au comité de gestion de la tripartite. a inauguração do Hospital Zilda Arnes, hospitais construídos com tecnologia de terremoto pelo Brasil e por outros países que fizeram a cooperação. Nós fomos lá, olhei a situação da população, nossa missão da ONU ainda estava lá presente, havia uma grande expectativa, um governo novo e percebi também nesse governo novo uma vontade política de avançar na cooperação. O primeiro-ministro nos pediu prioridade nesse assunto. então Nós determinamos que o recurso fosse gasto de forma a produzir resultados mais rápidos. Aquilo que já estava em andamento fosse terminado, concluído e entregue à população. Quando eu cheguei, eu tomei conhecimento do projeto e tive o grato prazer de ver o quanto ele estava sendo tocado de uma maneira responsável, os recursos bem aplicados, os recursos aplicados de uma maneira muito criteriosa. A equipe que veio tocando esse processo desde o princípio sempre foi muito envolvida, a equipe sempre foi muito responsável. Os gestores lá, que também nos recebem desde o início do projeto, eles são extremamente humanos, extremamente envolvidos com a causa. Eles sempre querem a construção do conjunto, eles querem a reconstrução do país e que as gerações futuras não tenham mais que passar por isso. A primeira vez que eu vim em Haiti em 2010, após o séismo, havia enormemente de dégâts materiais e... Beaucoup de victimes. À la fin de 2010, beaucoup d'organisations étaient parties et le système sanitaire de, du pays était complètement en ruine. Houve une preocupação, quand aconteceu o le terremoto, de que as, as equipes do ministère fossem lá eh, pour identifier qual era a demande, qual era o problème. Essa équipe ficou 15 dias no Haiti, retornando para o Brasil, e décidé de uma une medida provisória, no valor de 130. 35 millions de dollars. La coopération tripartite a commencé à la fin de mars 2010. Ça, je me souviens très bien, c'était un samedi. Le ministre, les ministres de la Santé du Brésil et de Cuba sont venus en Haïti et il y a eu une réunion au Palais National avec le ministre de la Santé d'Haïti et le président de la République. UNOPS, en étant l'agence Chef de file en ce qui concerne la gestion des projets d'infrastructure, on a démarré des dialogues avec les ministères de la Santé, avec la coopération brésilienne, parce qu'évidemment, il fallait intervenir au niveau de la Santé suite à cette catastrophe. Et on s'est retrouvé comme étant un partenaire clé, ensemble avec le PNUD, pour appuyer les ministères de la Santé à livrer des hôpitaux qui étaient essentiels, à pouvoir répondre et assister les gens qui ont été affectés par les tremblements de terre. C'est très important pour le Brasil eh, participer en projets de coopération sur-sur, parce que le eh, Brasil eh, eh, eh, a beaucoup à offrir. Le Brasil est un pays généreux, un pays inclusivo, un pays qui, toujours, comme membre fondateur des Nations Unies, a été préoccupé par appuyer, par aider d'autres pays. A Cooperação Sul-Sul é uma evolução da Cooperação Internacional, que o no formato tradicional é a Cooperação Norte-Sul, em que se tem um país doador, que é um país desenvolvido, rico, que oferece recursos financeiros, dinheiro e propostas de solução para problemas de um país receptador ou recipiendário, que em geral é um país em desenvolvimento pobre. Sul-Sul porque é feita entre países em desenvolvimento que, em geral, estão no hemisfério sul do planeta. É, e aí é, o Brasil se destaca, o Brasil é um dos líderes da cooperação Sul-Sul. E a, a Agência Brasileira de Cooperação é o órgão central desse sistema e coordena todo o conjunto de iniciativas de cooperação internacional do Brasil. Je peux dire que l'impact que ce projet de tripartite a eu au niveau de la population un uh, extraordinaire. por uh, extraordinaire pour plusieurs raisons. On a les partenaires uh, qui est Brésil, le partenaire principal que uh, qui non seulement est un partenaire financier, c'est un partenaire technique avec l'expertise et la connaissance d'un contexte qui, dans certains cas, est semblable au niveau d'Haïti. Il y a les partenaires cubains qui sont très bien implantés euh, en Haïti, qui ont justement euh, l'ampleur des réponses au niveau médical, euh, de pouvoir combler aussi les vides au niveau de la capacité médicale en Haïti. Et on a les partenaires dans le cadre du système des Nations Unies, l'EPNUD à travers l'EPNUD Brésil et l'UNOPS, qui ont la compétence et les savoir-faire opérationnel dans un contexte haïtien qui a ramené à que tous ces éléments se conjuguent d'une façon symbiotique, si on peut dire, à faire en sorte qu'on atteigne ces résultats. C'est la première fois, en tout cas à ma connaissance, qu'en Haïti, on articule des partenaires qui ont des compétences clés pour se complémenter à fournir un support au gouvernement haïtien et à pouvoir répondre de façon integrale aux besoins de la population. O projeto do Haiti, je pense que c'est un um projet muito emblemático, antes de tudo. Né? É, é un um projet com une preocupação de provocar mudanças reais, concretas diretas na, nas condições de vida de uma população. Agora, c'est un um projet de grande complexidade. Né? Grande complexidade, que, É um projeto que se estruturou dentro de um ambiente físico adverso. Estamos falando de um, de um terremoto catastrófico, estamos falando de uma epidemia, ou de várias epidemias, na verdade, né? De, de, de certos agentes infecciosos típicos daquele tipo de ambiente que se organizava ali, não é? e que, aliás, não se vê só no Haiti, se vê em outros locais que passam pelo mesmo tipo de tragédia, mas, ao mesmo tempo, também procura atuar sobre uma situação que provoca comoção né? e que demanda ação. Na primeira etapa do projeto foram construídos três grandes hospitais, um instituto de reabilitação, uma oficina de órtese e prótese, três grandes depósitos para armazenamento de vacina, reforma de laboratórios clínicos, doações de 30 ambulâncias né, para a área de urgência e emergência, capacitação de epidemiologista, formação de agentes comunitários com o nosso currículo brasileiro, que foi levado para lá. Doations de vaccins, doations de soro-ringue pour la campagne au choléra. L'importance de ce projet, c'est que vraiment, ça fait une grosse différence. On a trois hôpitaux de 50 lits, avec des blocs opératoires, avec des hospitalisations qui fonctionnent effectivement, qui sont ouverts 24 heures sur 24, avec des médecins, qui donnent des services à la population, et dans des zones qui ne sont pas forcément bien dotées. L'hôpital a... À Canaan, hein, où il y a énormément de population euh, qui n'a pas beaucoup de moyens euh, qui dépense cet hôpital. Este es un projet que, par an, a ido aumentando en quantité de personnes qui reçoivent bénéfices, à quantité de personnes qui ont une très bonne satisfaction sur la du projet et les beneficios que reçoivent dentro del propre projet en estos hôpitales qui ont une buena bonne qualité et a une attention d'excellence. De, de si vous regardez l'ampleur de ces projets, on est axé dans plusieurs domaines. Dans les domaines d'accès à la santé à travers la construction de ces trois hôpitaux communautaires de référence, qu'on investit dans la construction d'instituts de, de réhabilitation orthopédique, encore une fois, à répondre immédiatement à ces besoins de tremblement de terre aux besoins orthopédiques, et des réhabilitations de beaucoup de gens qui ont été amenés à avoir des amputations, euh, etc. Les domaines d'accès de la santé. Après, on a intervenu aussi dans le domaine des vaccins, à garantir la chaîne d'approvisionnement des vaccins. On a intervenu à construire des dépôts de vaccins. On a intervenu à donner support aussi dans la logistique et la distribution de, de ces vaccins pour qu'ils arrivent aux plus démunis, à la population qui a eu besoin. On a aussi intervenu dans le domaine du laboratoire, Donc dans les domaines qui permettent effectivement au ministère de la santé à identifier, à traiter euh, les données et, euh, et à pouvoir répondre à ces, à ces niveaux-là niveaux au niveau du laboratoire. Upnuji ayudó en eh, construir de infraestructura. Construcciones eh, que eh, son un legado eh, y un activo para le système de d'Asaouji haïtien. Une grande contribution à viabiliser un système de d'Asaouji qui était collapsé. Le cas des, des trois hôpitaux et de l'Institut de réhabilitation, c'est une structure qui a été modulaire, hein, qui a été préfabriquée au, au Brésil et expédiée en Haïti. Cette construction a été calculée pour être parasismique et également paracyclonique. Ce sont des hôpitaux qui sont très bien construits, très solides, et ils sont là pour quelques années encore. Très bons équipements médicaux. Au niveau de technique, ils sont dans le top 5 des hôpitaux en Haïti. Nous creions no, que ce sont des centres qui se été très bien pensés. Le service que se presta, en le lieu que se presta, en dans l'espace que se presta, se pensait très bien et se fait avec comodité le travail que hay. Que, que ça réalise La grande satisfaction c'est de voir que l'hôpital fonctionne et que quand je visite l'hôpital que je vois beaucoup de personnes qui fréquentent l'hôpital parce que ce sont des gens qui habitent la zone qui sans la présence de cet hôpital là devraient aller très loin et quand je vois aussi des gens qui sortent de l'hôpital avec un visage satisfait qui sont contents du service reçu à l'intérieur parce que ce sont des hôpitaux très bien équipés, avec un équipement ultra moderne. Os números sont muito expressifs, né, de quantas personnes sont attendues por dia. Je uh, me rappelle que, uh, no ano retrasado, quand houve une greve muito grave aqui da dos uh, médicos residentes nos hospitais públicos, uh, as notícias que nós recebíamos eram mas que, graças aos três hospitais da cooperação brasileira, a crise não tinha sido tão grave na falta de atendimento da população. Foi, uma, foi um momento muito, muito crítico aqui do, do setor de saúde no Haiti, é, e, e os nossos hospitais que continuavam atendendo, no um total acho que de 600 pessoas por dia, Uh, Ajoutent beaucoup à diminuer la gravité de la crise provocée par la grève des médicaments résidents. Un plus gros problèmes, plus l'hôpital en Haïti, c'est problème matériel. Et grâce à la coopération, nous avons un matériel disponible. Et c'est extrêmement important. On peut constater que les hôpitaux sont quand même très fréquentés par les familles, par les mamans, les enfants. Il y, a, il y a des services médicaux qui sont rendus, il y a des, des interventions chirurgicales qui se produisent, alors que ce n'était pas du tout le cas avant l'ouverture de ce projet. Ça a permis de désengorger l'hôpital général aussi, qui est en reconstruction actuellement, et qui ne peut pas offrir tous les services pour la population, hein, puisqu'il qu'il y a un hôpital qui est au nord, un autre au sud, et un autre au, presque au centre de, de la capitale. Et ça, ça soulage beaucoup les, les hôpitaux existants. Qui avait déjà du mal à, à fonctionner avant le séisme. Jérusalem 7, non, pas pour ici. Pour qui vous êtes scolaires au Hospital? Pas notre hôpital, c'est que son clinique qui est là, dans la veille, on dit que ça s'est passé comme notre hôpital. C'est hier, pendant que je suis dans l'hôpital, il m'a parlé de ça, mais la vaccination de l'Albali, et pendant ma eh, mal vaccination, et puis comme ça, pas et puis, si de, de ça. Et puis, si moi je me dit, je si l'hôpital. Je suis dit, je Je dit, expliquer Je me je me et je l'hôpital. me suis dit, que Je c'est un hôpital qui a pile importance eh, pour euh, la communauté, notamment dans la zone qui donc Dans il y a un gros bidon qui le canal, qui donc construit le monde qui de l'autre côté qui a été écrasé après le 12 janvier. Ils habitent dans zone nan. Donc, se zone. Salar. donc Nous sommes pratiquement la seule institution de santé dans la zone. donc une population. Qui est estimé à plusieurs, plusieurs milliers d'habitants. Donc, non seulement il y a des gens qui sous le compte, mais il y a l'autre côté, en tant c'était cité soleil, tout bon repos, même quoi de bouquet, etc. Donc, tout le monde -t a, -t o, a eu, fréquenté l'hôpital là. Donc, nous de da question du saneamento, digamos assim, de certaine façon, parce que la question du vibrium du cólera est directement relacionée à uso de aguas servies ou contaminée. E passamos ao ponto da, digamos, da instalação de três hospitais, em diversas regiões do país, não é? hospitais moldados a partir da experiência brasileira das unidades de pronto atendimento do Ministério da Saúde, não é? e que tinham, por, por digamos, finalidade, efetivamente, não só a estrutura física do hospital, mas o funcionamento do hospital, o material de uso no hospital, os equipamentos de uso no hospital, e mais importante do que isso, as pessoas, os técnicos, os enfermeiros, os médicos, os paramédicos, que fariam com que esse hospital não fosse só um edifício, que fosse efetivamente... Un centre de prestation de services. Donc, il y a très récemment, euh, par exemple à l'hôpital de, de Bon Repos, le plaisir d'avoir les premiers euh, triplés qui sont nés hein, suite à une, une césarienne et hein, qui sont en bonne santé. Et, bah, ces trois petits-enfants qui n'auraient peut-être pas eu la chance de vivre hein, s'il n'y avait pas eu ces hôpitaux. Un hein. on... césarienne comme ça, pas qu'à faire n'importe qui côté. Et déjà, faire un césarienne pour un petit monde, c'est déjà un bagage. Maintenant, il y a trois personnes qui ont fait. Il faut une structure pour recevoir. Il y a un matériel il faut disponible. Il faut un matériel disponible pour réanimer si tout le monde a besoin de réanimer. Il y a un peu de l'hôpital dans le pays qui a fait. Non, c'est non moi je suis en de l'hôpital. qu'on de a fait, c'était le docteur Sincile qui était toujours quand son moi là dans l'hôpital m'étais suivre là qu'on a l'aime d'arriver pour faire pour moi faire bébé moi j'étais toujours chez docteur Cintile pour faire accouchement pour moi mais elle t'a mené à l'hôpital Saint-Paul de Cap venir à faire bébé Bien pile où d'aller faire césarienne c'est vrai mais important c'est pas médecine monde là d'ailleurs mais c'est médecine mais c'est quelque chose qui a t'enné et s'il grand problème et cetera donc là toutes conditions réunies donc nous contente si c'est pas ici là bon on pas dire tu as bien arrivé mais au moins tu cas rien danger arrivé mais heureusement il est nous sommes Grâce à Dieu, est bien passé. Je suis allé voir un docteur qui dit je faire l'hôpital et que 15 000 dollars. Je suis obligé de contacter un docteur saint pour me ça Et puis il référé à l'hôpital je suis venu à l'hôpital. Je je suis payé 1 500 dollars. l'hôpital est m'a mis est-ce que la présence des hôpitaux a aidé à une transformation de la population Je dirais oui, parce que les hôpitaux sont localisés dans des zones où le besoin d'avoir un hôpital et la population s'est montrée très satisfaite des résultats, de la présence de l'hôpital três hospitais, os locais deles foram definidos pelo governo haitiano na época. São locais estratégicos, em avenidas de grande movimentação, né, que são as nossas BRs aqui. Um hospital é construído na região de Bom repor um da região de BD, e outro de Carrefour. O hospital de Carrefour já existia, e com o terremoto ele foi ao chão, e com o recurso brasileiro a gente fez a reforma desse hospital. O hospital, endommagé n'est-ce pas par tremblement de terre et du 12 janvier 2010 donc principaux bâtiments qui existaient oh, ils sévèrement endommagés alors avec coopération devine une nécessité pour reconstruire l'hôpital là et la coup l'hôpital là devine envahi par et c'est que nous avons déplacés. Ça veut dire que les gens qui ont été écrasés... Et puis ils cherché un côté pour rejoindre hébergement C'est ainsi qu'ils au été retrouvés... Sur l'hôpital là... Et... Ils ont habité En battante Et ça te prend... Un bon temps... Pour nous être capables de déplacer... Là, pour te permettre que... Et l'hôpital l'a reconstruit. La présence d'agents communautaires polyvalents joue un rôle très important. Ils censé représenter un pont entre l'hôpital là avec communauté pour permettre que la population bénéficie du maximum de soins médicaux. Je suis Dr. Kayo Jandoli. Je suis spécialiste en médecine familiale, master en maladies infectieuses. J'ai été choisi en 2010 dans le cadre de la coopération tripartite entre Brésil, Cuba et Haïti pour être le médecin coordonnateur de l'équipe de santé familiale qui devait naturellement expérimenter euh, la formation et l'insertion des agents de santé communautaire polyvalents au niveau de la commune de Carrefour, expérience qui a duré quatre ans entre 2011 et 2015. Après les résultats qu'on a eu au cours de cette expérience, le ministère de la santé publique et de la population avait décidé d'implémenter ce modèle dans plusieurs autres communes du pays. A partir da cooperação tripartite Brasil, Cuba e Haiti, começou-se a ter a ideia de capacitar alguns agentes comunitários. E no final, 1.240 agentes comunitários foram formados, capacitados e colocados para trabalhar. Le recrutement est fait en principe dans la communauté. Donc l'agent de santé est choisi dans une communauté déterminée. C'est voilà, la communauté dans laquelle il doit normalement travailler. Il reçoit une formation aujourd'hui, dans le nouveau curriculum, c'est une formation d'environ 400 heures. Et il est formé également à faire le lien entre sa communauté et les autres acteurs de, du système. C'est très, très, très important la formation de ces agents parce qu'ils sont choisis dans la communauté où ils vivent, qu'ils connaissent les problèmes, donc ils peuvent agir Beaucoup plus, de manière plus efficace et plus efficiente et aux solutions de ces problèmes-là qui se trouvent au niveau de la communauté. Même si on a un bon service, si la population par pas connu qu'on bon service, elle ne peut pas venir. Mais qui est-ce qui va dire ça? C'est l'argent communauté. Donc, quand radio va passer par la radio, et pas tout le monde qui a radio, il n'y a pas tout le monde qui a un courant pour des nouvelles dans la radio. Mais l'agent communautaire donc, travaille de porte en porte, de cas en cas. Donc, ça permet que eh, plus monde soit au courant du service. Et dès qu'ils sont au courant de eux, ils viennent juste pour le service. Ils vont préparer les personnes pour éviter qu'il y ait une courrierie nécessaire pour l'hôpital. Si vous faites prévention, vous évitez la maladie. Si vous évitez la maladie, vous évitez le mal estar et la nécessité de l'hôpital. Vous économisez des ressources. C'est très coûteux, naturellement. Euh, le traitement d'un patient. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, le ministère voulait donner la priorité à la prévention des maladies et à la promotion de la, de la santé à travers de l'éducation. C'est pour la première fois qu'on a fait l'expérience avec l'agent de santé communautaire Polyvalent. Parce que dans le pays, il existait déjà des agents de santé. Mais c'était des agents de santé pour des programmes verticaux. Des agents de santé pour la malaria, des agents de santé pour la tuberculose, des agents de santé pour HIV SIDA, pour ne prendre, prendre seulement ça comme, comme exemple. Donc c'est à partir de la coopération tripartite qu'on vient avec ce qu'on appelle la polyvalence. L'avantage naturellement que l'agent de santé communautaire polyvalent a sur l'agent de santé verticale, c'est très grand. Parce que l'agent de santé verticale s'occupe seulement d'un cas. Par exemple, l'agent de santé de la malaria s'occupe seulement de la, de la malaria. Cependant, l'agent de santé communautaire polyvalent intervient dans tous les domaines. L'agent de santé peut intervenir, par exemple, sur l'assainissement. Tout comme l'agent de santé intervient, l'agent de santé communautaire polyvalent intervient sur l'allaitement maternel, sur la consultation prénatale, sur l'accouchement institutionnel. Le travail de l'agent de santé communautaire polyvalent englobe le travail de tous les agents de santé verticaux. Un modèle basé sur les expériences de Brésil et de Cuba et adapté à la réalité haïtienne. Pendant les huit années que j'ai travaillé dans ce projet-là, ce que j'ai constaté, c'est que si on voit qu'il faut faire des changements pour que L'intervention réussisse le mieux possible. C'est fait. Les Brésiliens acceptent. Je vois que c'est une coopération qui essaie de répondre aux besoins de la population haïtienne. Parce que les nécessités, elles eh, ne sont jamais écrites. Les nécessités vont apparaître. Né, nós tivemos o caso do, do uso de parte do recurso para a reconstrução de um depósito que teve uma avaria grande em função do furacão. Então, essas coisas, elas acontecem de forma emergencial e a gente precisa atuar de forma emergencial também para resolvê-las. Jeremi, como vocês sabem, foi uma das cidades mais afetadas pelo furacão de outubro de 2016, furacão Matthew. E o hospital de Jeremi É, enfrentava essa dificuldade de não ter um centro cirúrgico adequado. Os pacientes que tinham uma doença qualquer, que precisavam de uma operação ou de uma cirurgia simples, tinham que se deslocar até Lecai, que é a cidade que fica também na Península Sul, ou mesmo Porto Príncipe. Então ele dizia, isso pode ser a diferença entre a vida e a morte, você tem uma crise aguda de apendicite, você não, o teu, você não aguenta passar 4, 5 horas num carro até chegar num, num hospital que tem um centro cirúrgico. O primeiro-ministro nos pediu este centro de cirúrgico de Jeremi na visita primeira que fizemos e seis meses depois fomos lá inaugurar. Então isso realmente demonstra é, agilidade e certamente aumenta também a satisfação do povo haitiano pela nossa cooperação, pela rapidez da resposta que nós temos dado às suas necessidades. É uma demonstração do dinamismo dessa cooperação. Le ministère de la Santé a formulé un besoin. La coopération brésilienne a répondu de façon immédiate pour dire que cette coopération tripartite était en mesure de répondre. Et dans une durée de six mois, on a passé de formuler une demande à inaugurer les centres chirurgicaux de l'hôpital départemental de Jérémie. À la première réunion du comité de gestion, la partie haïtienne a présenté justement ces attentes et à l'occasion de chaque réunion du comité de gestion, on a la possibilité d'évaluer justement comment on avance et on a également la possibilité d'ajuster, de réajuster le tir en fonction de la situation, en fonction de l'évolution des choses. Périodiquement, il y a eu des réunions de coordination du comité de gestion. Et à chaque réunion, on planifiait ce qu'on allait faire. Je pense que c'était un grand aussi do projeto, de ter tido essa cooperação pelas equipes técnicas de forma local ao Haiti, acompanhando a aplicação de todo o recurso, acompanhando resultados é, feitos pela cooperação é, e principalmente os benefícios gerados ao povo haitiano decorrente dessa cooperação. A nossa missão vai a cada três meses e tem feito reuniões efetivas. No modelo que nós fazemos a gestão do Ministério, né, uma, uma administração de resultados. E isso demonstrou uma eficiência importante na, na aplicação dos recursos que já estavam disponíveis né, desde 2010 e que nós agora rapidamente finalizamos a sua aplicação e já é, priorizamos os 20 milhões de dólares da próxima cooperação que estão já disponíveis para início de aplicação a partir de julho deste ano. O monitoramento ele é constante, a equipe é voltada só para isso. Fazemos videoconferências de forma semanal, a cada 15 dias, quer dizer, o acompanhamento ele é trimestral in loco, mas ele é uma constante, ele é uma linha de atuação forte do Departamento de Economia da Saúde e do Ministério da Saúde. Então, acho que esse é o grande diferencial, porque você percebe que ele tem controle. Né? Quando tem controle, ninguém ousa fazer muito diferente. son cooperación que existait, n'est-ce pas, eh, bon, assez longtemps en Cuba et Haïti. Nosotros tenemos todos los implementos para la confesión de prótesis. Y ahí tenemos valiosos compañeros que están promediando alrededor de entre 7 y 8 prótesis mensual, totalmente gratuita y le han buscado soluciones a personas que por el momento no la tenían y se han ido con su pierna, con su rodilla, con su pie. Eh, confeccionado en, en, en nuestro taller. Son más de ocho años personas que le faltan alguno que otro miembro y que han, resolvido, han resuelto perdón, su, su problema en, en este laboratorio nuestro. Han llegado personas, lo mismo con un bastón, que con un, cualquier otro artificio, hasta con un palo, y han salido aquí con una pierna, con dos piernas, y de allí pasan aquí al centro de rehabilitación para aprender a... A caminhar com sua proteção. Então, Cuba tem um papel muito importante nessa capacitação né, desses profissionais lá no Haiti. Eles estão levando o conhecimento dele para o próprio haitiano, para assim, quando terminar esse projeto, eles caminhar com as próprias pernas. O Penuti eh, facilitou a troca de experiências. A, um, troca de boas, eh, práticas, com foco à la trocade de bonnes pratiques, avec un focus sur le fortalecement des eh, institutions eh, haïtiennes. Les principaux eh, résultats eh, atteints ont vraiment eh, un fortalecimiento da de la de Saouti du Haïti. Je espero que toutes les áreas de coopération qui se disposeront à aller à tem o mesmo sucesso que tivemos na área da saúde, porque quem vai ao Haiti percebe a necessidade daquele povo, né? a simplicidade e a humildade dessas pessoas que aceitam a cooperação como algo necessário para que eles possam ter dias melhores. É um projeto que, que digamos, capacitou É, alguns milhares de pessoas, alguns milhares de profissionais haitianos. É um projeto que está se concluindo. Nós estamos entrando com outro projeto para permitir uma espécie de sobrevida ao funcionamento desse conjunto de elementos para, daqui a pouco, passá-los, então, definitivamente, ao controle, gestão e funcionamento do governo haitiano. Né? Há toda uma panóplia de, de elementos que distinguem esse projeto e que deveriam e acho que devem é, é, fazer de todo brasileiro um, depositar um sentimento de orgulho por ter conseguido montar uma, uma operação de tal magnitude, tal complexidade no país e esse é o grande patrimônio, digamos, intangível que valoriza de maneira extraordinária a, o protagonismo e a liderança do Brasil na, na, no cenário da, da cooperação internacional. É previsto que a gente se faça a, a, o repasse dessas ações paulatinamente ao governo do Haiti. Estamos fazendo do projeto, aquilo que eu falei, a, a sustentabilidade, passando aos poucos, até porque eles sabem que isso tem início, o projeto tem início, meio e fim, isso é uma preocupação que eles têm, e se comprometeram, inclusive, já na próxima gestão, no próximo ano, começar a aumentar os recursos orçamentários, Para específico para a área de saúde. Então não basta você fazer, você tem que na entrega ter a responsabilidade de treinar e fazer com que eles se apropriem do que está sendo entregue, para que eles possam usar, para que eles possam é, se beneficiar e beneficiar a população que ao longo dos anos vai precisar disso. Eu acredito que a Haiti tem que pronta a continuar. E se não todos os esforços que nós sentimos seriam analyser ce type de projet sans quand même prendre en compte je dirais l'environnement international. En ce sens je crois que nos pays peuvent en quelque sorte représenter, contrairement à ce que certains croient, l'avenir du monde. Il y a des signaux négatifs que nous recevons de partout. Je ne vais pas personnaliser, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de signaux positifs qui viennent des peuples et qui veulent indiquer aux puissants que les modèles qu'ils sont en train de promouvoir ne sont pas forcément ceux qui vont dans le sens de leurs intérêts. Et je pense que ce signal, il nous vient de partout, des pays du Nord comme des pays du Sud. Ce n'est pas par hasard qu'il y a des indignés au nord et au sud. Et je crois que quelque part, ce sont des pistes qui nous permettent d'espérer, d'espérer que nous n'avons aucun autre choix que d'avancer dans le sens profond de notre humanité. La part du Brésil de la coopération, son bagage inestimable.